Comment augmenter ton estime de toi Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. L'estime de toi, c'est le rapport entre qui tu es aujourd'hui et qui tu rêves d'être, que je vais appeler l'idéal de toi. Plus tu rapproches qui tu es aujourd'hui de l'idéal de toi, plus ton estime augmente. Par exemple, si tu es un homme doux et émotif, et que tu es convaincu que ce n'est pas normal d'être aussi doux et aussi émotif, tu vas construire un idéal de toi qui est tellement éloigné de ce que tu es vraiment que ça va être source de souffrance pour toi d'essayer de l'atteindre. Ce que tu peux faire donc pour éviter ça, c'est d'une part aller adapter et euh, préciser ce que c'est pour toi l'idéal de toi et peut-être le rendre plus réaliste pour qu'il colle davantage à qui tu es aujourd'hui et ensuite faire évoluer qui tu es aujourd'hui pour le rapprocher de cet idéal. Ce que je te propose moi c'est de prendre le temps de noter qui tu rêves d'être, qui tu as envie d'être. Ça peut être à travers des messages que tu te dis « je suis trop sensible » ou « je suis pas assez courageux ». Ensuite, ce que je te propose, c'est de regarder ce que tu souhaites garder. Qu'est-ce qui te motive dans ces messages et qu'est-ce qui est plutôt une contrainte qui pourrait devenir de la société ou de ton entourage et que tu peux décider d'abandonner tout simplement. Donc si je récapitule, ton estime de toi, elle va augmenter lorsque tu vas rapprocher qui tu es de qui tu rêves d'être. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à demain 10h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, sens-toi libre de partager, de diffuser cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et moi, je te souhaite une très belle journée.